Si tout le monde m'entend bien, n'hésitez pas s'il y a un souci. Donc, comme ça a été dit, moi je me présente, je m'appelle Martin Culot et je suis formateur en éducation médias. Donc en fait, j'interviens dans les écoles de niveau secondaire essentiellement pour euh, former les équipes enseignantes euh, à des enjeux comme les fake news, la désinformation. Euh, il y a quelques années, enfin, quand j'ai commencé ce métier, je donnais des formations sur le décodage critique du journal télévisé. Donc aujourd'hui, le format a un petit peu, un petit peu changé. Et euh, du coup, moi, je travaille à Média Animation et on est spécialisé en fait dans les questions de formation continuée des adultes. Donc aussi bien les enseignants que les animateurs de maisons de jeunesse du secteur culturel et associatif, à essayer de répondre à cette incroyable question qui est de dire comment est-ce qu'on peut travailler la pensée critique des élèves par rapport à tous ces médias qui nous entourent et par rapport aux usages médiatiques donc, euh, beaucoup de choses à dire euh, par rapport à ça. Euh, Peut-être juste pointer que ces dernières années, on a été et on est encore euh, pas mal mobilisé sur les questions de fake news, de désinformation, qui euh, sont apparues en fait comme étant vraiment la question centrale de l'EMI, sachant que nous, il y a tout un projet d'éducation critique euh, aux médias, à la presse qui préexistait euh, à, à tout ça. Mais bon, euh, ma foi, pourquoi pas euh, et peut-être du coup préciser que nous, l'éducation média qu'on qu défend, en tout cas celle qu'on essaye aussi de, de contextualiser, on essaye de tenir compte des, des, usages, des usages médiatiques en fait, hein, des jeunes. Hein, ça a été dit, je pense, euh, pendant l'introduction, autant d'heures par jour sur tel réseau social, euh, tel ou tel élément. Et en fait, euh, nous, vis-à-vis -vis de la question ben, de l'esprit critique, de comment, euh, comment euh, on peut répondre euh, en termes d'éducation aux médias à ça, ça, ça nous tient à cœur, ou plutôt ça rentre pour nous dans le projet, de tenir compte de comment les jeunes s'informent et quelles sont les logiques d'information par rapport à ça. Alors, je vais… Euh, Est-ce que je peux tenter de partager mon écran Je ne sais pas si vous voyez… Oui, oui, absolument, oui, super. merci. Super. Voilà. Alors. Euh, donc ce support de présentation, si vous voulez, je vous l'envoie après, il n'y a, a pas de souci. Euh, L'idée, c'était de revenir sur quelques éléments que je trouve intéressants de l'enquête Génération 2020, les jeunes et l'actu. Je vais contextualiser. Peut-être simplement préciser qu'il y a deux ans, en fait, nous avons mené une vaste enquête en fédération Wallonie-Bruxelles, donc la partie francophone de la Belgique, sur qu'est-ce que les jeunes font sur leurs écrans, quelles sont les logiques du numérique. Et en fait, on appelle ça le projet Génération 2020, qui est un projet qui dit, on fait passer des questionnaires dans les classes, on fait des entretiens semi-directifs avec des jeunes, et on leur demande, ben tiens, comment est-ce que eux se voient dans le numérique, comment est-ce qu'ils se pensent dans ces questions numériques. Il y a deux ans, on a fait une enquête très très large sur... Quels sont euh, les réseaux sociaux sur lesquels ils sont Qu'est-ce qu'ils font Qu'est-ce qu'ils ne font pas hein Est-ce qu'ils partagent des photos Est-ce qu'ils partagent des stories Est-ce qu'ils suivent des gens Est-ce qu'ils font que scroller Enfin, Vous voyez un petit peu toutes ces logiques-là, mais au sens très, très large, au sens vraiment le numérique. Donc là-dessus, évidemment, on aurait aussi pu faire une présentation très longue par rapport à ça, mais simplement dire qu'ici, notre souci est de contextualiser notre éducation aux médias dans ce que les jeunes font. Il l'année passée, on s'est dit, ben en fait, ce serait bien de faire une édition spéciale sur l'actu. Donc, pas euh, qu'est-ce qu'ils font uniquement sur TikTok, comment est-ce qu'ils socialisent sur tel ou tel réseau social, mais de se dire, ben tiens, comment est-ce qu'ils s'informent Ou plutôt, comment est-ce que les jeunes, entendez par là euh, les écoles secondaires de 12 à 22 ans, comment est-ce que les jeunes disent s'informer Et du coup, on a sorti une édition spéciale de Génération 2020, les jeunes et l'actu, sur... Euh, comment est-ce que vous vous informez Et on a fait passer des questionnaires quantitatifs dans les écoles et on a été animé des focus groups par toute une méthodologie. Euh, et le but était de récolter des verbatims des citations, pour comprendre les logiques de partage de l'info. Comment les jeunes mettent des mots là-dessus On a cherché à travailler trois axes. Hein. Le, le premier axe, c'est ben, qu'est-ce que l'actu pour les jeunes Parce qu'en fait, si nous, en tant qu'adultes, on se dit… Ben, on met une différence entre s'informer, se divertir, hein, qui sont un peu les, les deux choses traditionnelles qu'on met. Ben, comment est-ce que les jeunes appréhendent cette question-là et qu'est-ce que pour eux s'informer finalement Qu'est-ce que l'information pour eux Donc ici, l'idée est bien de récolter justement leur perception de ces questions-là et pas de venir nous avec nos adultes euh, ou euh, de venir nous en tant qu'éducateurs médias avec nos représentations, mais bien de voir ce que... Deuxième question qu'on leur a posée, ou deuxième enjeu de l'enquête, c'est de dire... mais Finalement, dans quel contexte les jeunes reçoivent l'information Est-ce que finalement, ça s'échange avec les amis, avec la famille, avec les profs, à l'école Et comment ça se passe, en fait, dans l'échange qu'ils ont de l'information Et enfin, troisième axe sur lequel on a voulu récolter de la, de, des données, de l'information et pouvoir réfléchir à ça, c'est cette fameuse réception critique de l'information. Comment est-ce que les jeunes euh, disent ou imaginent faire preuve d'esprit critique face à l'info donc, peut-être juste préciser qu'on a mené ça dans neuf écoles, on a mené 19 focus groupes au total, et donc on a mené plusieurs focus groupes dans certaines écoles et on a touché environ 300 élèves par rapport à ça dans une approche et quantitative et qualitative. Et donc… C'est ça que je vais essayer de vous brosser assez rapidement. C'est la période dans laquelle déjà on a mené cette enquête, avril 2021, donc le moment où le vaisseau SpaceX allait décoller. On parlait encore du Covid et d'autres éléments, bon, beaucoup plus spécifiques à la Belgique. Un fait divers autour d'un criminel qui était en cavale et un autre événement qui a eu lieu au Bois de la cambre Je vais peut-être passer les détails. Du coup, on a posé la question aux jeunes, mais quelles sont vos sources d'informations préférées Alors, sans trop de, euh, sans trop de, de surprises, hein, euh, on a récolté de, de façon quantitative l'idée que ce sont les réseaux sociaux que les jeunes préfèrent. Hein, c'est vraiment ce qui ressort le plus et c'est un point qu'on va détailler juste après. 16% répondent que c'est l'entourage, 15% la télévision, 14% les sites web euh, et vous avez les données ici. Donc, l'idée, c'est d'un petit peu creuser ça et de finalement, au-delà des chiffres, quelles sont les logiques qu'il y a là-derrière. Alors, là aussi, les applications que les jeunes préfèrent pour s'informer, nous, en avril 2021, c'est surtout YouTube qui est ressorti, cest les jeunes doivent s'informer sur quelque chose, ils vont sur YouTube, ensuite Instagram, ensuite TikTok, euh, Twitter et Facebook. Et là, ça va commencer à nous intéresser parce qu'on va essayer de voir qu'est-ce qui les intéresse sur ces réseaux sociaux-là, comment ça fonctionne et quelles sont les logiques. Alors, les... Les extraits que vous avez euh, sur votre écran, là, en gras, sont des citations directes de la part de jeunes qu'on a récoltées au moment des focus group. Donc, c'est, si vous voulez, vraiment des verbatimes. Et la parenthèse que vous avez derrière, S2, S1, S4, c'est le niveau secondaire. Donc, chez nous, euh, S1, S2, on va être avec des jeunes de 12 à 14 ans, S3, S4, de 14 à 17, et S5, S6, de euh, bah, grosso modo, 17 à 22. Donc, ça vous donne un peu une idée d'où ça sort, puisque c'est aussi une conclusion de l'enquête qui est de dire qu'en fait, l'âge en fait, va avoir quand même un, un, une assez grande importance dans la façon dont, dans le rapport qu'on a à l'infant. Donc, ce type de verbatim, hein, YouTube et les réseaux sociaux, c'est plus facile d'accès, c'est rapide et on peut s'abonner pour avoir des notifications. Hein, D'autres citations, « Moi, j'aime bien regarder des vidéos parce que c'est court et aussi parce que si on n'a pas bien compris un truc, on peut retourner en arrière, à la radio, on ne peut pas. » Vous voyez, on commence à rentrer dans ben, « Qu'est-ce qui fait qu'un média n'est pas l'autre et qu'est-ce qui fait que les jeunes préfèrent euh, ça ?» Autre citation, « Au lieu de passer mon temps à rien faire, ben, je vais regarder sur Snapchat pour découvrir s'il y a du nouveau. Hein, » On va revenir là-dessus, mais c'est un point qui est aussi assez important. D'autres citent aussi des médias, j'aime bien Brut, parce qu'on cherche des vidéos bien précises, on peut la trouver, tandis qu'au journal télévisé, on nous donne uniquement ce qu'on veut voir. C'est un point qui revient très souvent là-dessus, euh, qui, euh, qui peut être discuté. Alors, niveau des sujets, là aussi, hein, quels sont les sujets qui, qui fonctionnent hein, ben, Beaucoup de jeunes disent euh, aimer ben, la culture, en fait, hein, donc euh, la culture au sens très large, hein, jeux vidéo, concerts, euh, autres. Euh, pour le, beaucoup de jeunes, ce qui est important, ce n'est pas tant l'actualité générale, c'est l'actu qui est lié à une passion. Hein, on est fan de telle euh, équipe de football, on est fan de tel type de sport, de tel type d'éléments, on va avoir des pratiques informationnelles très précises. Euh, par rapport à un sujet, et on va aller suivre le compte Twitter d'un joueur bien, euh, bien en particulier. D'autres verbatimes aussi, hein, les, les affaires judiciaires, euh, ça c'est un truc qui revient assez souvent, euh, les criminels en cavale, les meurtriers, le côté un peu fait divers, euh, ça c'est un truc qui nous a été ressorti pas mal et qui nous avait surpris et qui plaisait aux jeunes. Hein, D'autres vont dire, moi c'est le cinéma, s'il y a de nouveaux films, moi ça m'intéresse, s'il y a des acteurs et actrices, etc. etc. Et donc s'intéresser finalement au sujet, à la thématique. Alors, ce qui va aussi nous, nous intéresser, mais là aussi, hein, je ne pense pas que je vais vous surprendre si je vous dis que la plupart des jeunes ont déclaré que c'était les formats vidéo qui les plaisaient le plus. Hein, euh, les formats que les jeunes préfèrent, c'est la vidéo, euh, ici à 64%. Et là, il y a un élément qui me paraît vraiment assez intéressant et je pense que c'est vraiment ce qu'il faut retenir, c'est quand on demande aux jeunes, euh, finalement, euh, comment est-ce qu'ils s'informent et comment est-ce qu'ils naviguent dans l'info on a eu une citation que je trouve très intéressante qui est de dire, ben soit je, les citations qui sont là, je ne clique pas, je regarde juste l'image et je dis la légende, si ça m'intéresse, je clique. Mais surtout, cette deuxième citation, je préfère aller sur TikTok, si je tombe sur une vidéo de 15 secondes, c'est comme une bande d'annonce d'un film. Si ça m'intéresse, je peux aller voir une vidéo plus longue sur YouTube pour m'informer. Je pense que ce qui est vraiment intéressant dans les nouveaux univers médiatiques, que ce soit TikTok ou autre, c'est qu'en fait, on est dans un rapport à l'information à la carte. C'est-à-dire que les jeunes n'ouvrent pas leur téléphone en disant « je vais m'informer », les jeunes, ils ouvrent leur téléphone en disant « voyons ce qui m'est proposé, voyons ce qui circule, que ce soit de l'info, pas de l'info, du divertissement ou autre. » Et après, ils vont se diriger vers les contenus qui les intéressent parce qu'ils euh, ont une approche en fait, des espaces numériques donc au sens plus large que l'info, qui est de dire « je vais vers ces fameuses courtes bandes d'annonces et si jamais ça m'intéresse, je vais m'y intéresser ». Nous, on a effectivement eu des élèves qui nous ont dit être intéressés par des micro-sujets dans le cadre de ces capsules et après être intéressés aller voir des documentaires de une heure sur YouTube, sur le sujet. Donc, ce n'est pas que les jeunes ne s'informent plus, c'est qu'ils s'informent de manière très différente et surtout dans un espace numérique qui n'est pas du tout celle de nous dans nos présentation, en disant ben, « je vais aller m'informer, je vais choisir une source d'information ». Ce n'est pas du tout ça le raisonnement. Euh, au niveau toujours des vidéos, on a trouvé intéressant de poser la question de euh, la durée des vidéos. Hein. Quelle est la durée idéale d'une vidéo pour s'informer hein, 5 à 10 minutes pour, pour 40 Et alors, si on fait quand même le cumul de 27, 20 et 15 on arrive quand même à une grande majorité qui trouve que le temps qu idéal d'une vidéo, c'est maximum trois minutes. Euh, euh, là aussi. Quoi. Donc, là aussi, c'est intéressant hein, parce que donc, des verbatimes qui vont dire Je préfère les vidéos parce qu'il y a de l'image et du son, que le podcast, c'est juste de la voix. Là, on doit se concentrer. La fameuse question de, de la concentration pour s'informer, qui est aussi un truc qui revenait pas mal. Regarder une vidéo, c'est plus facile que de faire l'effort de lire ou d'écouter sans support visuel. Euh, J'aime lire, donc ça ne me dérange pas d'aller chercher de l'info dans un journal, mais ça n'attire pas l'attention des gens, euh, etc. Euh, alors, un autre point, une autre caractéristique de cette question de l'information et qui est revenue souvent, c'était l'idée de dire que les jeunes, ils aiment bien avoir des sujets dont ils peuvent parler, dont ils peuvent débattre, et avoir un avis, et eux, s'exprimer. Pour le dire autrement, nous, adultes, ou en tout cas, il y a une certaine forme de la culture de l'information qui consiste à dire il faut absolument, dans, journalistiquement, séparer le fait du commentaire. Il peut y avoir un commentaire, mais ça doit être bien distinct. Les jeunes, en tout cas, que nous, on a interrogé dans leur retour, ils disaient qu'en fait, ils aimaient bien le côté débat, le côté « je donne mon avis », en ce compris le journaliste qui présente l'information. Et du coup, ce côté, il euh, y a un sujet qui arrive à l'actu et on en discute tous ensemble et euh, on y va quoi Donc, des verbatimes. Je trouve ça intéressant quand il va parler de quelque chose et puis qu'il va donner son avis. Donc, quand on entend par là le journaliste ou le présentateur. Autre verbatime, Tarmac. J'en toucherai un mot juste après. C'est sérieux, mais je n'ai pas vraiment l'impression qu'elle nous parle en mode sérieux. Elle nous parle comme si une amie nous parlait. Tarmac, c'est un média francophone qui propose à des influenceurs ben, de ramener de l'info, d'en discuter, de lâcher des commentaires. Enfin, bon, on voit un peu la culture qu'elle a derrière. Mais qui est de dire que ce n'est pas un présentateur de JT en costard qui donne l'information de manière ultra factuelle. C'est l'idée un petit peu de créer du débat et des discussions. Ce qu'on préfère, nous les jeunes, c'est discuter et débattre. On se sent plus proche des gens qui donnent leur avis que des gens qui parlent juste comme ça et euh, qui donnent des éléments très froids. Oui, en décalage total avec notre culture de, de l'info. L'info passe mieux et on se sent moins attaqué par l'info. OJT, ils balancent tout, ils dramatisent tout, alors que YouTube dédramatise beaucoup de choses. Bon, ça se discute, mais euh, vous avez l'idée. Donc, ça, c'est l'exemple d'un média. Je suppose qu'à euh, Québec, vous avez aussi des exemples de médias qui s'adressent aux jeunes sur une tonalité jeune et qui euh, proposent comme ça de créer des discussions. Je vais… Euh, peut-être accélérer si je veux vous parler. Donc ici, au niveau du rôle social de l'info, ça revient vraiment ce que je vous disais. Hein, c'est cette idée que quand on est jeune, euh, avec mes amis, je suis plus à l'aise pour discuter de tout ça. Je sais qu'ils ne me jugeront pas pour mon avis. Hein. On a une bonne relation avec notre prof, c'est donc vrai qu'on échange sur l'actualité. Euh, oui, ça nous arrive de parler d'actualité entre nous, mais on ne parle pas de sujets sérieux, hein, que, comme la justice. On parle de choses d'adolescents, et donc on resitue aussi. Ben, Qu'est-ce qu'un adolescent et quels sont ses centres d'intérêt et pourquoi, en fait, c'est ce qui va s'intéresser à l'actu pour en discuter avec d'autres. Enfin, sur la réception euh, critique de l'info, euh, euh, j'étais à un moment dans un focus group, hein, dans, dans une des classes, et j'ai regardé les élèves et j'ai dit Mais finalement, est-ce que vous savez me donner l'exemple d'une fake news Parce qu'on parle énormément de fake news, de désinformation. Et <coughs> j'ai dit Est-ce que vous savez m'en citer un, un exemple et j'ai une, une jeune fille qui, qui lève la main et qui me dit, ben « Oui, et qui me sort le verbatim que vous avez ici. » À un moment, sur TikTok, ils avaient dit qu'aux États-Unis, il y avait un truc qui tournait partout, une journée du viol, où les hommes pouvaient violer. Ils n'en ont pas parlé à la télé, ils en ont parlé que sur TikTok et Instagram. Mes parents, quand je leur en ai parlé, ils ont dit que c'était un truc à la con et que c'était faux. Et après, on en parle entre nous. Et il y en a qui y croient, il y en a qui y croient pas. Moi, je suis quand même resté chez moi, on ne sait jamais. Alors, Outre la, la fake news en tant que telle, ici, ce qui est intéressant, c'est comment justement l'info, en l'occurrence le fake, circule au sein des jeunes, circule au sein des groupes de jeunes, et finalement, de pouvoir partir de ce genre d'exemple pour se dire mais où sont les pistes éducatives quoi. En termes d'éducation média, et je vais y venir, c'est de dire ben, finalement, il y a de l'info, il y a des trucs, des rumeurs qui circulent sur TikTok, qui circulent sur d'autres réseaux. Donc, le premier réflexe journalistique serait de dire, eh ben, on va dire si c'est vrai ou faux, hein, bien sûr. Mais par contre, s'intéresser à eh, la circulation de cette information pour quand même avoir au final cette jeune fille qui nous dit, ben, je suis restée chez moi parce qu'on ne sait jamais. Vous voyez, ça amène un certain nombre d'éléments de, de réflexion qui peut-être ne concernent pas que le fact-checking. Ce que je préfère, c'est Armakoukombini, euh, là, ce sont des journalistes, des gens diplômés, donc il y a quand même l'idée d'une légitimité du journaliste qui revient, euh, qui revient euh, de temps en temps. Il y a aussi énormément d'intox par écrit, souvent les gens qui écrivent tel ou tel article vont écrire comme sur les réseaux, un gros titre qui va donner envie d'acheter. Forcément, c'est pareil euh, sur les réseaux, sauf que là, c'est version papier, donc là aussi, les jeunes sont très sensibles aux euh, politiques de putaclic et d'aller de, euh, chercher des gens euh, et des politiques commerciales très agressives vis-à-vis -vis des médias. Du coup, quand on leur demande comment les jeunes euh, réceptionnent et critiquent l'info, sur du déclaratif, donc ça vaut ce que ça vaut, 47% déclarent je consulte d'autres médias, 23% disent je lis les commentaires, 16% j'en parle à mon entourage, 10% je regarde qui l'a partagé. Donc là, vous avez des pistes sur comment les jeunes mettent des stratégies pour sentir qu'il vérifie l'info. Alors, en termes d'éducation média, nous, ça nous paraît assez intéressant parce que ça permet de faire ressortir des exemples hein, de fake news, des exemples de cas de désinformation que les jeunes connaissent. Ça nous permet aussi de réfléchir dans quel contexte social, dans quel contexte... Eh ben, l'information pour les jeunes prend forme, sortir des exemples de médias consommés par les jeunes, hein, qui reste un grand enjeu, qui dire ben, comment est-ce qu'on met les jeunes au contact de l'actualité, et de se poser l'enjeu qu'on veut y mettre, l'enjeu éducatif. Est-ce que dans ces pratiques-là, l'enjeu éducatif, il est de rétablir une bonne consommation des médias, entendez par là des bons médias Est-ce qu'on souhaite éduquer à la bonne presse, éduquer aux bons médias et arriver à insuffler, je ne sais pas moi, la story du journal Le Monde euh, dans, dans, dans leur, leur story, ou est-ce qu'on cherche à justement plutôt travailler un accompagnement, voire même une réflexion plus large sur la question des écrans et des formats numériques, hein, qui est ce que je vous disais tout à l'heure. Et du coup, on tient beaucoup plus compte des formats et de ce que les jeunes connaissent et pratiquent au niveau de la c'est de les sortir de leur zone de confort, hein, ce qu'on peut tout à fait euh, concevoir, et alors, imaginez, à partir de cette pratique-là, travailler sur des compétences, travailler sur des objets médiatiques, et là-dessus, on rentre dans des dynamiques beaucoup plus euh, de littératie médiatique. On se dit, ben, comment est-ce qu'on va améliorer les compétences, puisque ici, je vous ai parlé de déclaratif, je vous ai parlé de pratique, mais je ne vous ai pas vraiment parlé de compétences, qui est un autre, un autre champ. Et du coup, et je terminerai là-dessus, promis, euh, nous, depuis l'enquête, qu'est-ce qu'on a fait On a sorti des fiches euh, des fiches éducatives, des fiches euh, pédagogiques, hein, qui est justement ce qu'on produit le plus au niveau de, de l'éducation média pour les enseignants. Et donc, on s'est dit, mais finalement, on euh, plutôt que de faire uniquement des fiches sur le fact-checking, hein, euh, ce qui est finalement pas tant notre métier que ça, c'est de dire, ben voilà, faire des QI sur comment est-ce que vous vous informez les jeunes. Quels sont vos sujets d'actualité Quels sont vos formats médiatiques Quelle perception vous avez d'une info Quelles sont vos méthodes de vérification Et par rapport à ça, on a publié une série de ressources pédagogiques. Si vous voulez, je vous les enverrai. Si vous voulez avoir l'une ou l'autre illustration par rapport à ça. Mais l'idée, et c'est vraiment ça l'idée que j'essaye de faire passer ici, c'est comment est-ce que l'éducation aux médias et à l'information part de la culture informationnelle et numérique des jeunes Comment est-ce qu'on l'intègre dans notre projet éducatif ou est-ce qu'on euh, n'en tient pas compte et finalement, on part sur bah, de l'analyse sémiologique, de l'analyse de fake news, euh, etc., etc. Donc, vous avez ici un autre exemple. Voilà, je vous ai mis aussi quelques ressources. Euh, je vais m'arrêter là, je pourrais en parler des heures, mais je pense que vous avez ici un petit peu l'intuition. Et je vais, euh, je vais laisser mes, <rire> mes, mes camarades prendre la parole euh, aussi. Merci beaucoup merci, de, merci, de votre attention. Merci beaucoup, Martin Culot, pour cette dose de réalité concernant la consommation médiatique des jeunes en Belgique francophone. C'était hyper pertinent.